Précédemment dans une maison africaine. Si tu mets la bien activée, tout va bien se passer comme sur des roulettes. Imagine, on t'attrape ou bien on te localise. Tu fais comment Si on se focalise sur le positif, là, on va l'attirer. Donc, c'est la seule petite problème. Pas t'inquiète. Tu apprends pour le plan. Yesh! Prise en fragment de lire. Ça avait été prise en fragment de Mademoiselle, tu sors d'où à cette heure-là um, J'étais. J'étais. toi. Tu fais pas debout à cette heure-là. Comme moi j'avais ton âge, je dormais à cette heure-là. Mais toi, tu es debout. C'est pour une raison. Laquelle like en fait, à la base, moi, en fait, j'étais. Donc, subitement, vous avez perdu l'usage de la langue, c'est ça, non? Mmh. Donc, c'est-à-dire que vous savez plus parler, vous êtes devenu bobo. Seigneur, regarde ma part de souffrance, non? J'ai tout fait, tout fait pour leur donner une bonne éducation. Voici ce que je reçois en retour. Mmh. Ma fille est devenue une prostituée et l'autre, alors. Mmh. Elle est comme elle est sec comme le bâton de manioc. Yes! Je suis là, la colère et très impatient. Je vous écoute. On n'a pas que ça à faire. En fait, moi, je circulais comme le vent circule de l'Est à l'Ouest. C'est quand j'ai tenu l'Est, venu voir à l'Ouest et j'ai entendu une voix familière à la porte. cest j'ouvrais la porte et puis elle est Sinon, moi, je n'étais même pas là. Je dormais à la base. Euh, J'étais... J'étais à l'église au culte, la prière du soir, euh, ça finit Mèche, donc... malchance donc, Mais je te blasphème sur la maison du Seigneur Tu n'as pas peur ah, Tu n'as pas peur, péché capital, tu blasphèmes Depuis quand tu t'habilles comme une prostituée pour aller à l'église, dis-moi Je dis, je n'ai pas tué mon père, je n'ai pas tué ma mère Donc ce n'est pas vous deux qu'il est venu me tuer dans cette maison, vous comprenez Tu comprends, non Attends, chérie. Oh. On va arriver au but oh. de cette folie-là. Vous me connaissez oh. très mal. Ma patience oh. a des limites. Oh. Donc, Maro, tu disais oh. que toi, tu es juste de passage. Mijou, c'était comme le but. Qu'est-ce que le prêtre a dit Le deuxième commandement. Tu ne briseras pas en cas de pression. Je me sens attaqué. Oui, parce que toi, sous la pression familiale, tu vas plus rapidement que le glaçon soleil. On se connaît. Le prêtre euh, l'a dit, le prêtre l'a dit, euh, il savait les yeux les autres comme. Yeah! Tu continues de mentir? Hmm. Yélenko. Oui, criminel. Hum mm -hmm. yes. Yesh, Chérie. Mademoiselle, vous nous prenez pour qui Hein Vous pensez que nous sommes nés de la dernière pluie On vous dit rester à la maison, rester à la maison. Il y a le virus, dehors. Vous voulez sortir, vous avez trop grandi. Ne vous inquiétez pas. Je traite les enfants rebelles comme vous deux. Papa, moi je ne pas ça, tu sais, oui, je sais que... Quand on parle, tu te tais. Tu comprends, non Tu te tais. Papa, c'est pas moi, c'est je C'est toi aussi, accomplice un danger public. Elle vraiment malchance, non Vous savez, quand même le gratte, ça devient rouge et c'est pas bon. Et quand c'est pas bon et ça devient rouge, il y a toujours des pleurs et des du dedans. Pour la dernière fois. Tu sors d'où, mademoiselle? En fait, je t'ai un peu dehors pour, pour comprendre un peu l'atmosphère, pour mon projet de science la météo. Je dis, tu sors quoi avec le virus qui est dans l'air? Hein? Tu es devenu météorologue? Mademoiselle, tu es normale? Qu Est-ce que ça va dans ta tête? On dit que le virus est très dangereux. Toi, tu veux sortir? Mais qu'est-ce que vous comprenez pas dans confinement On dit il y a le virus, ne sortez pas. C'est là que tu veux devenir météorologue, c'est ça hum C'est comme si ils ont du sable ils ont mélangé tes neurones. C'est ça, non Marron, tu sais comment on traite les accomplices de ton genre Pour le troisième et le dernier commandement, en cas de panique ou de dépression, tu actives le gilet de secours. Et c'est quoi le gilet de secours tu fuis. Tu sais ce qu'on dit. À chaque reposeur, Dieu pour tous. Je vais vous dresser comme on dresse les animaux domestiques. À cause de toi, je suis là avec l'impodage. Tu as dit que ça allait marcher, non? Et puis il fait froid comme ça, là. Hum. Tu n'es pas forcé de m'aider. Tu as compris, non? Tu n'es pas forcé de m'aider. De toute manière, non. J'ai une solution. Fais-moi confiance. Confiance quoi? Mon œil. Tu vois ce que tu as dit le matin? Hein? Je te faire confiance. Voici si on est dans la rue. Animal sauvage devenu domestique. Et puis, je ne suis même pas sauvage. Je suis sûr que ça à cause de toi. Hein. Oui. Mmh. C'est les gens de ton espèce qui savent pas suivre mes plans. Sinon, mes plans, là, ça marche à tous les coups. Tu comprends, non Ça marche à tous les coups. Il ne faut pas me parler mal. faut pas me parler mal d'un des... sinon. Sinon. Hum. De toute manière, la famille. Abonnez-vous pour ne pas rater chaque fois quand je pose des vidéos. C'est important. Hein? Quand tu nous vois, fais froid. Au moins, ça va nous aider. Aussi, n'oubliez pas de liker, de commenter. Au moins, on va poser dans les commentaires. Ça va nous interpeller. Poser Qu de quoi Hein Poser Qu de quoi hum. De toute manière, il fait trop froid. Quand vous avez discuté, il vous discuté, discuter. fait trop froid. Hum. C'est quoi ta solution C'est quoi la solution hum. Hum. Maintenant, tu es intéressé. On va passer au plan C.